Alors, on continue. We continue. Qu'est-ce que tu fais le week-end? What do you do during the week-end? 1. Hein? Faire du roller, Faire du roller. Dormir. Dormir. Faire du vélo. Ride a bike. Faire du vélo. Écouter de la musique. Listen to music. Écouter de la musique. Regardez la télévision ou regardez un film. Regardez la télévision, watch the television. Regardez un film, watch a movie. D'accord? À la fin, at the end, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites. You're gonna tell me what do you do during your weekend. D'accord? Ok. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que tu fais le week-end? Faire du roller Dormir, faire du vélo, écouter de la musique, regarder la télévision, regarder un film. Cédra, lis le premier. Read oui. the first. Lis le premier. Faire du roller. Faire du roller. Très bien. Rokaya, le deuxième. Dormir. Dormir. Dormir. Lana. Tu peux lire le troisième Faire du vélo. Très bien. Lara, quatrième, oui. tu peux lire Écouter de la musique. Écouter de la musique. Très bien. Cédra Oui. Le premier, the first line. Regardez. Regardez la télévision. La télévision, très bien. Rokhaya, le deuxième. Rokhaya, dis-moi la deuxième ligne. Regardez un film. Très bien. Comment on dit pour dire à quelqu'un to say to someone what you are doing? Faire du roller. Je fais du roller. I do roller. Il ou elle fait du roller. He or she does roller. D'accord Je fais du roller. Il ou elle fait du roller. Je dors. Je dors. Il ou elle dort. Il ou elle dort. He or she sleeps. Je dors. I sleep. Il ou elle dort. He or she sleeps. Faire du vélo. Je fais du vélo. I ride the bike. Je fais du vélo. Il ou elle fait du vélo. He or she rides a bike. Il ou elle fait du vélo. Écouter de la musique. Listen to music. J'écoute de la musique. I listen to music. J'écoute de la musique. Il ou elle écoute de la musique. He or she listens to music. J'écoute de la musique. Il ou elle écoute de la musique. Regardez la télévision. Regardez la télévision. Watch the TV. Je regarde la télévision. Il ou elle regarde la télévision. Je regarde la télévision. I watch television. Il ou elle regarde la télévision. He or she watch the television. Regardez un film. Watch a movie. Regardez un film. Je regarde un film. I watch a movie. Il ou elle regarde un film. He or she watch a movie. D'accord? Oui? Est-ce est que vous avez compris? Did you all understand this point? Oui? Oui. Oui, Lana? Oui. oui, oui, Très bien, oui. Lana, tu as compris, Lana? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui. Très bien. On ouvre le livre. We open the book. On ouvre le livre. Page 38. 38. 38. Elle joue avec sa petite sœur. Elle joue avec sa petite sœur. She's playing with her little sister. D'accord? Oh, wow. Ouais. Très bien. On va écouter l'audio et on doit choisir quelle image est la bonne. We are going listen. Et on doit choisir. We going to choose which Picture represents what she's doing. D'accord On doit choisir. Okay. On écoute. On Qu'est-ce que tu fais le week-end Activité 1. Regarde les dessins. Écoute et coche le bon dessin. A. Lucie. Tu fais de la guitare? Non, je joue avec ma petite sœur. Ah, tu joues avec ta petite sœur. Cédra, quelle est oui. la première? Quelle est la première? Lucie, elle joue à la guitare ou avec sa petite sœur? C'est pas le choix. Comment on dit? How do we say? It? Avec sa petite sœur. Avec ça. Petit... Avec sa petite sœur. Très bien, avec sa petite sœur. Très bien, on continue. Cédra enlève. Ok. B. Emma, tu fais du basket Non, je fais du vélo. Ah, tu fais du vélo Rocaya, qu'est-ce qu'elle fait, Emma Emma. D'accord? On va repasser, D'accord? Non. Je fais B. Emma, tu fais du basket? Non, je fais du vélo. Ah, tu fais du vélo. Qu'est-ce qu'elle fait, Emma, Rocaille, hein? uh, it's Emma, the one riding a bicycle. Comment on dit en français? En français. En français, uh... elle fait, fait. du... Mmh. Mmh. Comment, mmh. On dit, comment on dit bicycle en français Bicycle en français um. Comment on dit Du... Est-ce que quelqu'un sait Someone remember Comment on dit, vé, comment oui. On dit oui Lana, Lana? Vélo. Du vélo. Du vélo, Rokaya. D'accord elle fait du vélo, voilà. Très bien. On Mister, écoute. I have a oui, oui Lana, oui. Um, what is this one? Lequel? Ici? This one? This Which one? Miss. Elle regarde yes. la télévision. Elle regarde la télévision. Oh, okay. D'accord. Is, is Which one? Which one? The one, with the one with Alexandra watching the TV. Alors, on va écouter here, here this one? Which one? Dormir. Ah, uh, yes. Dormir. What is she doing here? Elle fait du piano. Playing the piano. Elle It's... fait du piano. Yeah. D'accord? On va okay. écouter, on écoute. Numéro 3. On écoute numéro 3. We listen to number 3. C. Est. Alexandra, tu fais de la natation? Non, mm, je regarde la télé. Ah, tu regardes la télé. Lana, qu'est-ce qu'elle fait Alexandra? Alexandra fait de la télé. Regarde de la télé, regarde de la télé. Regarde de la télé. Très bien, Lana. Le quatrième, on écoute le quatrième. D. Miss. Kilima, tu joues du piano Non, je dors. Ah, tu dors. Lara. Qu'est-ce qu'elle fait Kilima. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait Je, Je dors, elle dort. Très bien, très bien Lara. Elle dort. Elle dort très bien. Alors, le prochain exercice. The next exercise, le prochain exercice. Regarde les dessins. Regarde les dessins. Look at the picture. Lis les phrases et entoure le bon dessin. Read the sentence and encircle the right image. Lis les phrases et entoure le bon dessin. La première, c'est dra. Lis la phrase. Lis, oui. Lis la phrase. Lis la phrase. Okay, I will okay. read it. Okay. Raphael fait du judo. Très bien. Raphaël fait du judo. Image 1 ou 2 deux. Deux. Très bien, deux. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait Raphaël ici? Qu'est-ce qu'il fait? Euh. What he's doing Raphaël in this picture? Qu'est-ce qu'il fait Raphaël ici? Roller. Il fait. fait du roller. Raphaël fait du roller. Très bien, très bien Cédra. Lana, le deuxième. Wataru? Wataru fait du karaté. Quelle est l'image? Un ou deux? Wataru fait... Um, non, I did the number one. Number uh, karate. Du karaté. Et ici, qu'est-ce qu'il fait Wataru ici? Qu'est-ce qu'il fait? Mm. What is What the fait de Regarde. Télé. Regarde la télé. Regarde la télé. Regarde télé. Très bien. Lara, est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux lire? Emile pas de piano. Emile fait du piano. Numéro un ou deux. Um, deux? Deux. Ici, Émile fait du piano. Et ici, qu'est-ce qu'il fait, Émile? Un jeu vidéo. Il joue au jeu vidéo. Très bien. Il joue au jeu vidéo. Rokaya est-ce que tu peux lire? Jonathan fait de la gymnastique. Très bien. Quel est le 1 ou deux? Ah. Ah. Et ici Jonathan, qu'est-ce qu'il fait In the other picture, Jonathan is uh, listening to music. En français Ico. Jonathan fait de la écho. Il écoute de la mm -hmm. musique. Il écoute de la musique. He's listening to music. Très bien. Alors. On va écouter. On va écouter et on va relier. We are gonna listen and we are gonna link. Écouter et relier. D'accord? Numéro 3. Est-ce que vous êtes prêts? You all ready? Oui. Oui. oui, oui. Très bien. Activité 3. Écoute et relie. Ah Qu'est-ce qu'il fait Raphaël du judo? Non, il fait du roller. Ah, il fait du roller. Qu'est-ce qu'il fait Raphaël Rokaya? Qu'est-ce qu'il fait? Et du roller. Du roller numéro combien? Numéro combien? 1 2 3 4 3 3 ça 3 non deux, deux Deux Deux Très bien Deux Il fait du roller. On continue. B. Qu'est-ce qu'il fait, Wataru? Du karaté Non, il regarde un film. Qu'est-ce qu'il fait, Wataru? Lara Qu'est-ce qu'il fait Regarde un film. Regarde un film. Quel est le numéro du film hein 2 3 4 4 Quatre. très quatre. Quatre. Quatre. Très bien. Wataru, il regarde un un on On écoute le troisième. We listen to to third, on écoute le troisième troisième. Ah, il regarde un film. Oui. C'est. 4 il joue de la batterie Non. Il joue à un jeu vidéo. Ah. ah, il joue à un jeu vidéo. Cédra, qu'est-ce qu'il fait, Emine J'ai vu des yeux. Il joue à un jeu vidéo. Quel est le numéro 1, 2, 3, ok. 3. 3. Très bien. 3. On continue. D. Et Jonathan, il fait de la gymnastique? Non, il écoute de la musique. Ah, il écoute de la musique. Lana, qu'est-ce qu'il fait Jonathan? Écoute de la musique. Écoute de la musique. Numéro 1, écoute de la musique. Très bien, alors on continue, mm -hmm. numéro 4, numéro 4, d'accord, ici, il faut écrire une phrase, we need to write a sentence, il faut écrire une phrase. On a la première image, the first image, Kilima fait du roller, Kilima fait du roller, la deuxième, la deuxième, alors Lara, dis-moi le premier. Qu'est-ce qu'elle fait Natation. Très natation. bien. Lucie fait de la natation. Très bien. Alors, Rokhaya, qu'est-ce qu'il fait ici dans cette image C'est... Qu'est-ce qu'il fait Raphaël fait du... Oui. Violon. Violon. violon. violon. Très bien. Raphaël fait du violon. Très bien. Yeah. Cédra, qu'est-ce qu'il fait Wataru? Qu'est-ce qu'il fait? Ouattaru et fait du karaté. Du karaté. Très bien, Cédra. Wataru fait du karaté. Très bien. Alors, le prochain exercice. The next exercise. This is a line. C'est une ligne. Il faut faire des phrases. We need to do sentences. I'm gonna do the first one as an example, and you're gonna do the others. D'accord? D'accord. D'accord. Je m'appelle Lucie. Je suis française. J'ai les yeux verts. J'aime la banane et la tomate. J'aime dessiner. J'aime le basket. Je fais de la guitare, d'accord? Did, ah. Did you understand? Oui. Donc, la deuxième, la deuxième. Euh, Lara, tu vas la faire. You're gonna do the second one. This flag, it's Germany. Allemagne. Allemagne. Allemagne? Hey, oui, Ok. Allemagne. Allez, on commence. Je suis Emma. je mon pays c'est mon pays je mon pays est l'Allemagne. oui je, je je je mes yeux mes yeux mes yeux les la, Son. la Do you remember this Lara? Color? Do you remember this color? How we say this color? Someone no Do like that if someone knows. Okay? Très bien. Rokhaya, what is this? Marron. Mar Marron, très bien. Lara, mes yeux sont marrons. Mes yeux, les sont, yeux marrons. sont marrons. Oui. J'aime les petits Quoi? très bien. les, les Yes. Et les fraises Fraises Fraises J'aime les nations. La natation. natation. Oui. J'aime les danses. Oui. J'aime les vélos. J'aime le vélo. Très bien, Lara. Très bien. Cédra. Oui. Alexandra. Et ça, c'est la Russie. La Russie. Russie Oui. Alors. Okay. I don't know this girl, it's Alexandra. Alexandra. Okay. Je suis... Alexandra. Je suis. Alexandra. Oui. Uh... Comment on dit mon pays? Mon pays. Mon pays est. sien. La Russie, mon pays est la, la Russie. Russie. La Russie. Les yeux et euh, blanc. Bleu. Mes yeux sont bleus. Les. J'aime. J'aime les. J'aime les. ceux J'aime les cerises et le euh, cerise, j'aime les et comment on appelle ça How do we say that Do you remember Est-ce que tu te rappelles Non. Euh, non. Est-ce que tu sais, Rocaille Est-ce que tu sais euh, Poulet. Poulet. Poulet, très bien, donc poulet, donc j'aime les cerises et le poulet. Continue Cédra, continue. J'aime la danse. J'aime la tennis. Le tennis. J'aime la télévision. J'aime regarder, regarder, watch la télévision. La télévision. Très bien, on continue. Rokia, alors ça c'est le Congo. Le Congo, je suis Kilima, un Congo. Oui. Je suis sont marron. Je suis de la Grèce. J'aime la glace. La glace et la poisson. Oui. J'aime les chants. J'aime la natation. Et le dernier De la le dernier euh, Je fais violon. J'aime le violon. Oui. Très bien. Lana oui. Ah, c'est l'Amérique. L'Amérique. Oui. Oui. What color is it? This eyes. Vert. This one? Uh, the eyes. Oui. The eyes. Yeah. There. What color there. is it? Vert. Like the first one. Vert. Ici, vert. Oh, OK, D'accord. Cédra, pose-moi la question en français. How we say the question en français to know the color of the eyes? Do you remember? Uh, De quelle? De quelle les yeux? Quel? Comment on dit? How we say color? De, De quel? De quelle couleur et des yeux? Très bien, Cédra. De quelle couleur sont les yeux? If we want to vert, d'accord, très bien, Lana, c'est à ton tour, Lana, Essaye de me faire la phrase, I don't know his name, quel est son prénom, qui peut dire son prénom à Lana, quel est son prénom, who can say to Lana his name en français, me, me. Me, me, Jonathan, his name is Jonathan. En français. Jonathan. Lara, Lara c est en français. Jonathan. Il s'appelle... Il s'appelle Jonathan. Jonathan. Très bien. Lana, il s'appelle Jonathan. Vas-y, fais la phrase. Um, Je. Je paye je m'appelle je m'appelle Jonathan Jonathan euh, je paye non pas je paye mon pays mon pays mon pays quel est ce pays? Quel est ce pays? What is this country? Do you know? Mon pays sont. L'Amérique. The USA, the United L'Amérique. Très bien. L'Amérique. Mon. Jean. Oui. En verts. Très bien, mes yeux sont verts. J'aime... Je... J'aime Je... le chocolat. Et, et le fromage. Très bien. J'aime le chocolat. J'aime les handballs. Le rugby. Le rugby. J'aime le rugby. Le rugby. Et j'aime. Comment on dit? Le lit. lire. J'aime lire. J'aime lire. J'aime lire et j'aime le trompette. Et j'aime la trompette. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Du sport. Do you remember the sport? Vous vous rappelez le yeah. sport? Yes, yeah, yeah, yes. Yeah. Bien. Très bien. Alors, je vais lire les deux. I'm going to read. And each one of you is going to put a line and link. D'accord? Tara, tu es première. Lara, number one. Lana, number two. Rokaya, number three. Trois. Cédra, quatre. Lara 1, Lana 2, Rokhaya 3, Cédra 4, d'accord Ok. Alexandra, coucou, j'aime beaucoup la gymnastique. Je fais aussi du tennis et de la natation. Au revoir, Alexandra. Encore, coucou, j'aime beaucoup la gymnastique. Je fais aussi du tennis et de la natation. Au revoir, Alexandra. Lara, what is the first thing Alexandra likes to do? Quelle est la première chose? She likes to… La... J'aime la gymnastique. Très bien. Fais le trait entre Alexandra et gymnastique. Do the line. Lana, quelle est la deuxième chose? Lana, la deuxième chose. Je fais aussi du, du tennis. tennis. Bravo. Vas-y, fais le trait. de the line between Alexandra et tennis. D'accord. Rokaya, je fais aussi du tennis et de la natation. natation. Très bien. Vas-y, fais-moi le trait. Allô, the line. Alexandra, natation. Cédra, <rire> salut. Oui. C'est Émine. J'aime le sport, je fais du foot, du basket, du handball. À bientôt, Emine. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Emine qu Je fais Le football. Vas-y, fais-le, fais le trait. Très bien, Cédra, très bien. Du football, du basket et du handball. Qu'est-ce qu'il fait autre, Lara Qu'est-ce qu'il aime, Emine Handball. Handball. Vas-y, fais le trait. Très bien, Lara. Et le dernier, Rokhaya. Quel est le dernier uh, Du foot, du basket et du handball. Il y a aussi le basket. Le basket. Le basket. Le trait. Le trait. Le trait. Oui, on peut le faire. Je fais le Très bien. Très, très Let bien. Me... D'accord next time on a fini we finished. next time i'm gonna do we're gonna do another exercise like that at the end of the course okay okay, okay. d'accord alors je vous montre les devoirs i'll make you see the homework for next time les devoirs alors écrit number one Écris trois activités que tu fais durant le weekend. Write right three activities you do during the weekend d'accord deux écris trois choses que tu aimes faire write three things you like to do okay, in your day in general trois écris le nom des instruments sous chaque image write the name of the instrument under each picture d'accord and 4 révise toute l'unité 3 You're gonna study all the Unity three. We we'll finish it, okay? And we we're gonna have a small quiz. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Questions? Questions? Cédra? Yeah. Tu as des questions? Do you have questions? Yeah. no Rokaya, tu as des questions? no no Lana, est-ce que tu as des questions? No. Non. D'accord. On a fini, on se voit la prochaine fois. We finish, we're gonna see you uh, next time, d'accord D'accord. Allez, au revoir, au revoir Lara, au revoir Lana, au revoir Okaya, au revoir, revoir Cedra, au revoir, au revoir. I love you much. Love you too Cedra, bye. Love you too Okaya, bye bye. Au revoir. Au revoir.